Bonjour les amis, je suis toujours à la Los Cristianos ici, dans le sud de Tenerife, 24 degrés, le 22 décembre. Vous voyez derrière moi les personnes qui bronzent sur la plage. Donc c'est une réalité, à 3-4 heures de Paris et Bruxelles, vous pouvez venir bronzer sur la plage ici à Tenerife, dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner mon avis sur les différentes techniques de trading. Vous savez qu'il y a le scalping, le day trading et le swing trading. La différence étant que le swing trading, c'est du trading à plus long terme, donc vous pouvez ouvrir une position et la garder pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, L'inconvénient, c'est que si vous restez euh, avec une position ouverte au-delà d'un jour, eh bien, votre broker va vous compter des frais. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, euh, le swing trading, eh bien, euh, vous ne ferez pas beaucoup de trades. Ça veut dire que si vous apprenez à trader, euh, vous, aurez, vous mettrez plus longtemps à maîtriser une technique euh, comme celle-là. Si on parle maintenant du day trading, le day trading, donc, vous clôturez vos positions à la fin de chaque journée. C'est déjà un peu mieux mais euh, bon, l'avantage c'est que vous pouvez faire des trades qui durent quelques heures, vous pouvez faire des beaux gains mais vous aurez un taux de réussite inférieur à une autre méthode que je privilégie au départ qui est le scalping. Donc le scalping c'est des trades à très court terme qui peuvent durer quelques secondes voire quelques minutes et euh, avec un taux de réussite qui doit avoisiner entre 85 et 100%. 100% on n'y arrive jamais sur le long terme mais vous pouvez bien faire des journées de plusieurs dizaines de trades avec 100% de trades gagnants, c'est tout à fait réalisable. Donc, ce que je vous conseille, et c'est pour ça que j'ai créé des formations spécifiquement sur le scalping, donc vous avez un lien ici en haut de ma vidéo et sous ma vidéo. Et en maîtrisant une bonne technique de scalping, vous apprendrez facilement à faire du day trading et même du swing trading parce que vous pourrez protéger rapidement vos positions lorsqu'elles sont en gain. Et à ce moment-là, prendre une partie de vos gains et laisser courir votre position pour garder votre position ouverte pendant quelques heures, voire quelques jours si vous le souhaitez. Donc je recommande d'apprendre d'abord le scalping pour ces raisons-là. Une autre raison, c'est que vous n'avez pas besoin d'être toute la journée devant vos écrans. Vous pouvez très bien trader 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, si vous le voulez, quand vous avez du temps. Une fois que vous maîtrisez bien le scalping, eh bien, à n'importe quel moment de la journée, vous aurez des opportunités pour gagner en bourse de cette manière-là notamment avec la méthode que j'utilise, les plateformes que j'utilise et les actifs que je vous recommande. Donc tout ça vous trouverez dans mes formations, je vous recommande particulièrement ma formation Scalping plus Ishimoku, il ne vous faudra que quelques jours pour bien maîtriser ça, toutes les explications je vous les donne en vidéo, je vous donne les liens vers les brokers que je recommande, je vous montre comment je trade en live, donc tout ça vous aurez dans ma formation et si vous manque certaines, euh, certaines informations, mais je ne pense pas, vous pouvez toujours me contacter par email, je répondrai euh, volontiers à vos questions. Donc entre scalping, day trading et swing trading, je vous recommande d'apprendre d'abord le scalping, euh, vous aurez euh, également une satisfaction plus grande parce que vous aurez directement euh, vos résultats et vous devriez arriver à avoir euh, 95% de taux de réussite avec ma méthode euh, très rapidement. Vous essayez d'abord sur un compte de démonstration et ensuite, une fois que vous avez vos, vos résultats, vous vous approchez des 90-95%, vous pouvez ouvrir un petit compte réel. Vous pouvez commencer avec 1 000 € et puis 5 000 € ou 10 000 euros, selon ce que vous voulez investir. Toujours bien euh, surveiller votre money management, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc pour ne pas risquer trop et à ce moment-là, euh, vous devriez arriver à avoir de bons résultats. Donc nous sommes en fin d'année 2019, euh, pourquoi pas vous former à ce moment euh, au scalping de, cette, de manière à bien débuter l'année 2020 et avoir des bons résultats. Normalement, euh, en moins d'un an, vous devriez arriver à devenir un très bon trader avec une méthode de scalping et peut-être de temps en temps faire des day trades, voire des, des swing trades qui vous permettront de gagner plus d'argent sur, sur le long terme. Voilà, donc euh, c'est mon conseil concernant les différentes méthodes de trading. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai encore quelques vidéos avant les fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite de les passer très joyeusement avec votre famille, avec vos amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.